L'avenir de la forêt en zone de savane sèche et en zone sahélienne dépend de la promotion d'une vision liée à la biodiversité associée au business. Par biodiversité associée au business, je veux dire par là qu'il est indispensable de prendre en compte les préoccupations environnementales mais également les préoccupations humaines. Un bon exemple pour ceci, c'est le fait qu'on s'est retrouvé dans le cadre du projet euh, du POPF dans la région de la Seine-Nord en train de doter les groupes, des groupes de femmes en unité de transformation qui leur permettrait de pouvoir euh, transformer les produits forcés non ligneux en matière directement euh, euh, commercialisable sur le marché. Plus tard, les acteurs et actrices qui étaient impliqués dans le processus se sont rendus compte que le processus de transformation n'était possible que si en amont euh, ces acteurs-là se retrouvaient en train d'avoir une certaine pérennité dans la présence des matières premières. Ce qui a motivé plusieurs femmes, plusieurs groupes de femmes, à s'investir davantage dans les initiatives de reboisement, à ceci afin de pouvoir bénéficier de la présence de ces matières premières pour pouvoir assurer la chaîne de valeur, que la chaîne de valeur fonctionne normalement. En plus, euh, euh, dans la promotion euh, des acteurs de reboisement, il est indispensable de tenir compte des intérêts de, tout un parti, de tous les différents acteurs. Cela veut dire que si on a dans un cercle fermé, les personnes qui ont des intérêts agricoles, des intérêts liés au pastoralisme, liés à la collecte du bois énergie, du bois de service et même de la paille pour la construction, il est indispensable dans les acteurs de reboisement de prendre conscience de tout, hein, du, du fait que chacun de ces éléments est interdépendant. Alors, si chaque acteur son compte. On a pu noter qu'une vision holistique motivait davantage les acteurs à s'impliquer dans ces différentes activités-là. Pour la suite, il est indispensable également pour la fin que les acteurs prennent conscience que l'environnement nous offre tellement d'opportunités de, de, de, et c'est à nous de voir comment sauvegarder nos intérêts sans toutefois nuire à l'environnement.